Alors, tu me dis où on est là Non, je te dis pas, je veux que tu regardes. Voilà. Et alors, c'est quoi Une tour de refroidissement. Donc, en face, il y a une centrale thermique. Euh, voilà, on n'a pas plus d'indications. On a vu quelqu'un qui nous a dit qu'apparemment elle est fermée depuis les années 50. Bon, je sais pas si c'est vrai. On va essayer de rentrer. On va voir ce qu'on peut voir à l'intérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, ouais, une chips. Ouais, on verra bien. On sait pas. Là. À l'intérieur. Euh, la fameuse centrale de chaud. Ouais, centrale de chaud, donc euh, le tour de refroidissement doit avoir à peu près ressembler à ça. En plus, euh. évolué je peux dire. Ouais, ouais, ouais. C'est toi qui connais, moi je connais pas. Voilà. Non, mais c'est déjà bien sympa et rare de rentrer là-dedans. C'est grand, mais euh, oui, il n'y a rien, hein. c'est vide. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Énorme bâtiment. Et sans plus. Donc voilà, donc il faut savoir que quand c'est en fonctionnement, on ne peut pas rentrer. C'est un tradition de rentrer. En plus, il y a un... et on peut comment je pourrais dire on peut subir une attaque par des petits microbes qui s'appellent des amibes. Donc généralement, bon là ça l'arrête depuis 60 ans, donc on n'a pas besoin de basque P3 mais logiquement, quand ça va être arrêté, par précaution mais quand même un masque P3 pour éviter les amibes. Et donc voilà, donc on ne peut pas rentrer et l'eau circule dans les, petites, dans les petits bacs. Et avec la pression de l'air qui arrive en dessous de la tour. Eh ben ça refroidit... Euh, ça refroidit... Comment euh, Ça refroidit L'eau quoi Donc là on est à côté d'une ouais, ouais, à côté de... de la tour. Donc c'est un gros réservoir, c'est marqué 25 000, donc ça va être 25 000 mètres euh... cubes. Voilà donc c'est épuisant, on est tout en haut, je sais pas combien de mètres on est mais c'est vraiment haut quoi. Montre un peu aux... aux internautes la hauteur si tu sais. Alors De l'autre côté, l'autre côté L'autre côté La bas regarde. Où Tout droit. Ah tout droit Oula. Oh oh Attention voilà. Ouh, ouh, ouh. Donc on n'est pas rassuré. Hein. La dernière fois qu'on était comme ça, c'était à... Le Grand Moulin de Paris. Au Grand Moulin de Paris, exact. Ouais. Bon allez, on descend Ce voilà, ouais. sera mieux en bas, je pense. Voilà. Bon, bilan de cette... Non, non, on n'est pas dans une maison euh, qu'on visite. On est en face de la tour, toujours. Donc euh, une maison de, de garde, je pense. Donc bilan, euh, on tombe pas toujours sur une tour de refroidissement. C'est sympa, c'est grand, mais il n'y a rien, rien de spectaculaire à voir. Quoi. Rien de spectaculaire Enfin si, c'est spectaculaire à voir, mais rien... Enfin euh, c'est vide, quoi. Voilà. Une tour de refroidissement, c'est vide. Et puis à côté, un peu de, de sensations fortes avec la, la réserve d'eau. Bon, ben, c'est tout la suite pour un prochain épisode. Allez, salut